Donc comme je vous disais, le fait de jouer single eye, donc euh, un seul safety, va, va faire que du coup vous êtes dans une situation de man to man constant. J'envoie tous les lundis un article exclusif, j'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter, le lien est dans la description, alors abonne-toi. Vous êtes dans une situation de man to man par rapport à, à vos joueurs, c'est-à-dire euh, du coup... Euh, euh, là, il n'y a, a, a pas de plus 1, hein. on est 2 contre 2, là on est 2 contre 2, et vous êtes aussi dans une situation de 1 contre 1 par rapport aux espaces qui peuvent être courus. Donc du coup, là on voit... Moi, pour moi, entre la touche et le, corner, y a... entre la touche et le... le receveur, il y a un espace, entre les deux receveurs, il y a un espace, entre le receveur et le tac, il y a un espace. Ok Et le truc, c'est la... on... que quand on joue 2 high, on n'a pas ce problème-là, parce que du coup, on a, un... on, a des jou... on a un joueur en plus qui peut aller fit dans un espace, euh, euh, et du coup, en fait, le fait d'être plus sain au-dessus de la couverture fait qu'on n'a pas ce problème d'avoir besoin d'un joueur par, par, par gap, en fait. Parce que du coup, ça reste un gap entre la touche et le receveur, c'est un gap, entre numéro 1 et numéro 2, c'est un gap, entre Z et S, là, et entre H et X, c'est un gap, ok Et du coup, on a, besoin, euh, on a besoin de comprendre ça pour comprendre, du coup, le problème qu'on a quand on joue cover 1, hein. c'est-à-dire que... Euh, mon Sam là qui va jouer l'Ali donc l'espace entre Z et et, et, euh, et le slot, ok, euh, va pas pouvoir venir en aide au Dien d'ici. C'est pas possible, ok. C'est à dire que si le ne fait pas la force sur le jeu de course, c'est pas possible. Il est pas pour il va pas pouvoir venir l'aider. Donc ça c'est vraiment important de comprendre ça pour bien défendre la course extérieure en Cover 3. Euh, du coup la notion de force parlons-en. Euh, la notion de force elle va changer en fonction du play side. On est force player play side, d'accord. Là par exemple euh, le, le, le, le fullback, hybride back continue de bloquer de ce côté là c'est le, le weak safety qui va être force player down safety là, je me suis trompé, c'est weak safety ok, et si, et si euh, H va bloquer de l'autre côté sur un split zone c'est le DN qui va être force player et en fait c'est pour ça je vous parle de ça parce que la notion de force player est quelque chose de très abstrait euh, et euh, du coup euh, pour moi être force player c'est maintenir sa relation extérieure avec le porteur de balle mon job c'est de maintenir la relation extérieure avec le porteur de balle c'est extrêmement important euh, que ça soit compris par le joueur qui est dans cette position là du coup votre the end en cover 1 et en cover 3 c'est la, la, la première solution qu'on va apporter soir dans ce live c'est que votre the end est force player quand vous jouez cover 1 cover 3 vous êtes obligé parce que s'il y a deux verticales okay, si, si, euh, si le, les slots et le tie end montent vertical admettons Admettons, hein, ok. je sais que s'il y a deux verticales ça peut pas être une passe, mais est-ce qu'on peut demander à un joueur d'être force player et de défendre une verticale Mais vie que non, ok Mais vie que non, d'accord Et c'est le problème qu'on a du coup. La, la, le problème c'est que du coup si vous, si vous mettez votre Dien dans force player, enfin c'est plus un problème, c'est que vous apportez une solution, c'est que vous, ré, vous, vous résolvez entre guillemets le problème de la play action aussi. D'accord C'est-à-dire que du coup, maintenant, si votre Dien est responsable de la force, votre Sam, qui est responsable de la verticale de 2 il ne peut plus être sucé par le, line, par le jeu de course. Et du coup, ça fait qu'il a une seule responsabilité. D'accord Vous savez, vous, vous, vous souvenez de ce que je viens de vous dire On est un contre un partout. Ça veut aussi dire qu'il faut avoir le minimum de responsabilité. Partout. Quand vous êtes comme ça. Parce que du coup, vu qu'on est un contre un, vu qu'il n'y a pas de soutien, vu que si Sam se plante et qu'il ne couvre pas la verticale de, de, de, de, du slot, okay, là, on est mort. On est mort, il n'y a pas le leverage pour le safety de jouer la verticale. Donc du coup, c'est extrêmement important de comprendre ça. C'est extrêmement de important de comprendre que si on est un contre un, on est un contre un partout, et que du coup maintenant, il faut enlever du conflit aux joueurs. Le fait de mettre vos DN Force player sur le run fit, si vous jouez cover 1, cover 3, va vous permettre d'enlever du conflit à vos outside linebackers, ou vos hybrides linebackers, d'accord Qui maintenant vont pouvoir se concentrer uniquement sur ce que fait leur joueur à eux, et puis être directement impliqué dans le jeu de course. D'accord Sachant que, euh, bon, ça, ça doit être plus vrai à, à, à un niveau un peu plus élevé, euh, donc euh, D3, D2, euh, D1 euh, française, c'est que slide protection, du coup, qui, qui, qui ressemble énormément à un outside zone, et qui est très dur à lire pour les joueurs, euh, est de plus en plus commun, et que du coup, il faut qu'on fasse avec ça. C'est-à-dire que là, du coup, ce que j'ai dessiné, c'est un slide protection. Euh, euh, à partir du coup d'un split zone, quoi. Du coup, donc euh, d'un split zone, c'est le, le, le jeu. De... Ça, ça, ça pourrait être un split zone en jeu de course et ça pourrait être une passe pro slide, ok. Euh, ou une play action, du coup, ou ce que vous voulez. Et slide, en fait, rend très difficile la lecture passe course parce que du coup, il n'y a plus ce mouvement de ligne avant-arrière vu que c'est un glissement de ligne complet, ce qui fait que c'est très très compliqué, ok. Donc, euh, la, solution est, la solution est simple hein, c'est si vos, si vos joueurs ont une lecture de course, man to man. J'ai pas besoin de Sam dans la boîte. Hein. Là, on est équilibré. Là, il y a... y a 7 joueurs dans la boîte. Okay, pour cette gap, J'ai pas besoin de plus. Donc, du coup, j'ai pas besoin de Sam. Donc, je peux laisser Sam jouer la verticale. Donc, s'il y a play action, s'il y a RPO, on est man to man. Okay ça, c'est la... la solution. En fait, elle est là. DN force player. Les joueurs qui sont dans la boîte sont dans la boîte. S'il y a lecture de passe, okay lecture de course, pardon, tout le monde est man to man. Ça permet de défendre la play action et la RPO. Et ça, c'est une règle qui marche aussi en cover 3. Donc... Euh, ouais. Maintenant, faut, faut qu'on qu parle un tout petit peu d'alignement. Euh, le fait de mettre du coup... Euh, c'est une question qui est récurrente. Est-ce que du coup on garde le D-End euh, à l'intérieur de la boîte ou est-ce que du coup on le sort euh, par-dessus le Tide-End Moi, mon conseil, c'est du coup de garder le D-End le, le, le dans son gap C, de sortir l'Outside le, le, Linebacker ou le, la, le, le DB. Euh, qui va être responsable de lui à l'extérieur, parce qu'en fait, du coup, comme c'est dessiné à droite là, vous allez donner à ce joueur-là le leverage pour jouer un tracé extérieur et la vision sur le jeu de course. C'est-à-dire que du coup, vous allez limiter son conflit passe-course par l'alignement. Le fait qu'il soit aligné à l'extérieur va limiter son conflit, et ça, c'est extrêmement intéressant. L'autre chose, c'est que du coup, vous lui donnez le leverage pour jouer les tracés extérieurs, là, Sam, ici, euh, fieldside, a le leverage pour jouer un tracé extérieur, et a le leverage pour jouer un corner, parce qu'il est à l'extérieur du tracé. Et il sait que son aide est à l'intérieur, ce qui fait qu'on va pouvoir ramener les verticales, comme sur ce schéma, vers le safety. Et du coup, en faisant ça, on va limiter le conflit du safety, parce qu'on va créer un tunnel vers le safety. Okay on va faire que le safety soit responsable juste des, des verticales de numéro 2 à numéro 2, au lieu que ce soit des de toutes les verticales du jeu. Okay et ça, ça va faire qu'on va être très fort dans le poste, et qu'on va forcer l'attaque à travailler à l'extérieur sur des longs tracés à l'extérieur. Comme je vous disais, euh, mon conseil pour réduire les conflits, les Diennes dans la force euh, ne doivent pas se faire croiser le visage. C'est ça que ça veut dire avoir la force, d'accord Après, du coup, techniquement parlant, il faut ajuster ça et il faut travailler ça. C'est extrêmement important. Si Tyden gardez le N, responsable de C. Ok euh, Et le met overhang donc du coup, votre outside linebacker euh, hybrid euh, à l'extérieur. Du coup, le seul problème, c'est que vous avez moins de pass rush, mais au moins, vous êtes safe contre la course. Et souvenez-vous, généralement, gagner la course c'est largement suffisant euh, enfin gagner la course c'est largement suffisant dans beaucoup de situations de gagner la course et si vous êtes dans un, dans un rushing down dans un, dans, un, dans un down de pass ben, du coup on pourra faire des trucs un peu plus funky etc pour mettre de la pression mais il euh, faut, faut, faut arrêter avec les DN qui prennent tous les jeux pour un pass rush et ça c'est parce que du coup on leur enseigne pas à être force player on leur enseigne pas à avoir les bonnes clés de lecture euh, pour rester force player et ça c'est extrêmement important du coup, euh, bon, j'espère que ça va. Je continue. Euh... Donc, comme je vous disais, le fait d'être. Ah, J'ai un... allé un peu trop loin tout à l'heure. Le fait d'être man-to-man fait qu'on ne peut pas être un support. Donc, ce que je vous disais, s'il y a play action et RPO, euh, euh, ça... je suis man-to-man -man et je ne peux pas aider sur la course. Vous devez construire votre défense quand vous jouez cover 1 ou cover 3, match, j'entends. Euh, cover 3 match. Depuis tout à l'heure, je parle de ça. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Euh, de toute façon, cover trois match c'est le seul moyen d'avoir une euh, une défense sound verticalement. Donc, du coup, vous pouvez pas avoir vos outside linebackers en run support. Euh, du coup, la solution, euh, c'est s'il y a run read, ok, s'il y a lecture de course man to man, s'il y a lecture de course man to man, ça va vous permet de défendre la RPO et ça va vous permet de défendre la play action. Euh, du coup, ok. Exemple, du coup, avec la RPO, j'ai RPO, Mike et Will vont s'occuper de la course, toute ma ligne s'occupe de la course, Down Safety va prendre la force dans ce cas de figure-là parce que la course est de son côté, et de ce côté-là, du coup, on va être man-to-man -man parce qu'on a eu une lecture de passe. Ok euh... ouais, Hugo, pas besoin d'un run support sur play action. Exact. <rire> non, c'est pas ce que je voulais dire. Euh, tu fais bien de le préciser. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est qu'on ne peut pas avoir de run support quand on joue cover 1 ou cover 3. Euh, du coup, on ne peut pas parce qu'on a besoin euh, d'être sound contre la play action et contre la RPO. Et euh, du coup, euh, le, le, le fait d'être sound contre la play action et la RPO, bah, le, le, le meilleur moyen qu'on a, c'est de profiter du fait que chacun a son job quand on joue cover 1, que chacun a un gap d'assigné euh, pour du coup devenir man to man à chaque lecture de passe. Donc du coup, à chaque play action, on va jouer man et à chaque RPO, on va jouer man. Donc comme cet exemple-là typiquement sur play action ça pourrait donner ça euh, et après du coup il y a plein de évidemment ça dépend de votre système et ça dépend des variantes que vous jouez euh, et de vos tags de cover 1 euh, mais c'est un très très bon moyen de, de, de, de, de combattre la play action à la c'est man to man sur run read et euh, de pas demander à vos corners à vos safety d'être un support euh, en tout cas de pas être... ils sont pas primary support c'est sûr et certain et euh, du coup, de, de, de, de tant qu'ils n'ont pas validé, tant qu'ils ne sont pas sûrs à 100% que le jeu n'est pas une passe, bah de jouer la passe. Quoi. Extrêmement intéressant. Extrêmement important, pardon. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Un nouvel article toutes les semaines. Un nouveau cours tous les mois. Et surtout, une vidéo tous les deux jours, le mardi et le jeudi. A bientôt